Voilà, nous avons vu que lorsque nous arrivons sur la page d'accueil de l'application TOT, nous accédons à différentes annonces. Et ici, le système nous annonce même que nous avons six messages non lus. Par exemple, hein, ceci, c'est l'utilisateur Jack Sparrow qui a 6 messages non lus et deux accusés de lecture en attente, dit-on. Qu'est-ce que cela veut dire bien, Pour l'instant, je vais dire que j'ai bien lu, donc je clique sur « OK ». Et puis, je regarde les différentes annonces disponibles. Alors, on voit l'heure et la date à laquelle l'annonce a été faite par un professeur ou par la direction, ou par un éducateur ou par toute autre personne qui accède au système. La date et l'heure à laquelle l'annonce a été rédigée et parfois, euh, l'éducateur ou le directeur ou le professeur souhaite que l'annonce soit visible un peu plus tard. lui ce sont chaque fois les mêmes dates. Pour chaque annonce, un objet est indiqué. Donc, par exemple, le bulletin d'information numéro 1 était annoncé dans l'annonce du 5 septembre 2019 par Madame Hubert. Et on voit avec euh, le petit attache trombone qui est là, on voit qu'il y a un document qui est joint à l'annonce, que nous pouvons donc lire le, le bulletin d'information numéro 1, si nous ouvrons l'annonce. Ce que je vais faire là maintenant. Donc je clique sur l'annonce, et celle-ci s'ouvre. Donc, voici le message laissé par... Madame Hubert, je ne vais pas le lire là pour l'instant, et nous voyons qu'il y a deux documents joints à cette annonce. Un document relatif apparemment à GSM, et l'autre, BI, qui est le bulletin d'information. Pour lire ces documents il suffit de cliquer sur son titre. Le document va s'ouvrir, je l'enregistre il va dans mes téléchargements et je peux alors lire le document. Où nous revoyons que dans ce bulletin d'information, il était déjà question de TOT. Je vais vous laisser lire ce bulletin d'information à votre aise à un autre moment. Pour l'instant, je vais fermer cette annonce et regarder une autre annonce. Une autre annonce, tiens, avec un petit panneau d'exclamation... Qui clignote. ça signifie quoi Bien, Cela signifie que le professeur qui a rédigé cette annonce, ici monsieur Mérès par exemple, souhaite que tu indiques que tu as lu cette annonce. Il s'agit généralement d'annonces très importantes. Le professeur souhaite être certain que tu as lu l'annonce. Donc ici une annonce, on ne va pas la lire en, en détail, ce n'est pas important pour nous pour l'instant, mais ici le professeur te demande de confirmer que tu as bien lu. Tu vas donc pour cela cocher la case et cliquer sur le bouton. À partir de ce moment-là, le professeur sait que tu as lu l'annonce, ici, le 15 du 9 à 17h50. Voilà, en ce qui concerne les annonces, je pense que nous avons fait plus ou moins le tour, et je vous propose maintenant de passer à autre vidéo pour l'explication d'une autre partie de l'application. À bientôt!